À tous, pardon, euh, sur euh, euh, les séances euh, bibliographiques et biblioses liées à l'amylose. Je suis euh, le docteur Khadi Zolida, je suis euh, chef de service d'hématologie et clinique à l'hôpital de Messina à Rabat et du service, responsable du service de médecine interne également au CHU de Rabat. Et donc, euh, je remercie particulièrement Thibault, euh, professeur Daniel, de nous avoir. Euh, invité à faire partie de ces sessions euh, d'un intérêt scientifique extrêmement important. Et sans plus tarder, je vais introduire le premier orateur, puisque c'est l'objectif de ces sessions, cette fois-ci, euh, concise. Donc le premier orateur, qui est le docteur Jean-Pierre Gueffet, qui est euh, cardiologue praticien à l'hôpital privé euh, confluent le Nantes, j'espère que je pas d'erreur, et qui s'intéresse particulièrement aux maladies cardiomyopathies rares et qui va nous parler euh, du syndrome du canal carpien et de l'intérêt d'un diagnostic éthiologique précoce et euh, du pronostic de cette euh, recherche éthiologique. Donc à vous la parole. Voilà, je me connecte. Voilà, partage votre question. bonjour à tous Donc, euh, je vous présente la, la publication de cette équipe de Bologne qui est spécialisée dans la, la prise en charge diagnostique et thérapeutique de l'amylose Jean-Pierre mettez-vous intéressé... en petit écran. voilà parfait c'est bien là oui oui c'est parti Donc, euh, qui s'intéressait au canal carpien dans l'amylose alors on sait intuitivement qu'il y a une relation entre ces deux maladies l'une très fréquente et l'autre beaucoup plus rare mais on n'a pas de rapport très précis comme souvent avec les Italiens, est à la fois très simple et très pertinente. L'objectif principal était de déterminer la prévalence du canal carpien dans les populations amyloses, quel que soit le type, en comparaison avec une population générale à Paris en sexe et en âge. Il s'agit d'une étude rétrospective, monocentrique, à partir d'une part de la population amylose du centre de référence, donc ici, 538 patients ont été recrutés entre 1993 et 2017 euh, sur Bologne. Donc parmi ces patients, 169 avaient une amylose AL, 107 une amylose TTR de type sauvage, 166 une amylose TTR de type muté. Et ils ont inclus également dans l'étude 69 patients ayant une mutation TTR, mais sans cardiopathie. Et cette population va être comparée à une population italienne de, issue de six régions dont on connaît précisément euh, toutes les interventions chirurgicales. On va pouvoir donc connaître euh, le, la prévalence du, euh, du syndrome du canal carpien dans cette population italienne, de près de 15 millions de personnes euh, sur plusieurs années. Et on sait par exemple que dans cette population italienne, l'incidence a été de 4,1%, donc c'est très fréquent, principalement des femmes, ce sont des facteurs de risque connus de, de canal carpien, la femme, l'obésité, le diabète. Alors, le, parmi les 538 patients euh, avec une amylose, on recense 57 patients ayant été opérés d'un canal carpien. Ce sont plus souvent des hommes, mais euh, ce n'est pas significatif dans la population amylose comme différence. Par contre, ce qui est significatif, c'est qu'il s'agit de les patients plus âgés, les plus âgés sont opérés par rapport aux plus jeunes et ce qu'on retrouve également, c'est des patients qui ont plus souvent une amylose TTR de type sauvage et c'est plus souvent également, de manière significative, des patients ayant un, une implication cardiaque d'autant plus que cette implication cardiaque est euh, sévère euh, mesurée par l'épaisseur septale, la dilatation de l'oreillette gauche, la baisse de la fraction d'éjection le profil mitral plus restrictif, l'existence d'une fibrillation atriale. Alors cette figure montre la prévalence du canal carpien au moment de la première évaluation cardiaque suivant l'étiologie AL ou TTR et en fonction de l'existence ou non d'une cardiopathie. Alors ce que l'on voit dès le départ, c'est qu'il n'y a pas de différence. Ici l'incidence du canal carpien dans la population amylose, AL, qu'il y ait ou non une cardiopathie. A l'inverse, euh, on voit qu'il y a clairement une nette augmentation de la prévalence du canal carpien chez les patients avec une ATTR, une amylose TTR, lorsqu'il y a une cardiopathie. 20,3% comparé à 4,1% dans la population générale. L'incidence... La ligne, Poitier, la ligne Poitier correspond à la prévalence du canal carpien en population générale. Donc, Cette augmentation de l'incidence n'existe pas en l'absence de cardiopathie. Et si on s'intéresse aux différentes sortes d'amylose TTR, on voit que euh, la, la prévalence de, de, du canal carpien est encore plus importante dans la population ATTR sauvage, atteignant 23% chez les femmes et 25% chez les hommes. Alors sur cette figure, l'abscisse représente euh, le temps, découpé en période de 5 ans, et euh, l'ordonnée euh, l'incidence standardisée du canal carpien, à gauche chez les femmes, à droite chez les hommes. Donc la figure montre la relation temporelle entre euh, le moment du diagnostic de la cardiopathie amyloïde, figuré par la ligne verticale en pointillé, et la survenue d'un dans les années qui précèdent, euh, d'un canal carpien opéré. On voit euh, qu'il y, qu y a un pic de fréquence de canal carpien opéré dans les 5 à 10 ans qui précèdent, et c'est encore plus évident chez les hommes, et notamment lorsqu'il s'agit d'une amylose TTR euh, euh, sauvage, les petits triangles. Alors cette figure montre les courbes de Kaplan-Meier de survenue d'une cardiopathie amyloïde en fonction de la présence, c'est la courbe pointillée, ou de l'absence, c'est la courbe pleine, d'un canal carpien. Et le risque de développer une cardiopathie amyloïde est manifestement plus important, plus précoce en cas de canal carpien, que ce soit dans l'amylose TTR mutée ou sauvage et dans cette, euh, ça n'est pas noté dans la figure, mais euh, les, les, les, les statistiques ont montré que le risque de mortalité était multiplié par 2 d'amylose en cas de, de, de canal carpien dans la, dans la population d'amylose TP1. Donc pour conclure, cette étude montre bien qu'il y a une augmentation du canal carpien euh, dans la population amylose, mais dans l'amylose TTR, non pas dans AL, notamment dans l'amylose sauvage, encore plus, et que dans cette population amylose TTR, le canal carpien va être d'autant plus fréquent qu'il s'agit d'un homme, qu'il est âgé, qu'il s'agit d'une forme sauvage, et qu'il existe une cardiopathie, et que cette cardiopathie est plus évoluée. Le canal carpien apparaît donc comme un marqueur prédictif du développement d'une cardiopathie amyloïde, dans les 5 à 10 ans qui précèdent, et c'est un marqueur euh, mauvais pronostic dans la Je vous merci pour votre attention. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour cette présentation, ces précisions. Euh, on va prendre quelques questions puisque nous avons, oui, exactement cinq minutes pour, euh, avant de démarrer la, la, la présentation suivante. Je ne sais pas s'il y a. Jean-Pierre, j'aurais une question sur, sur ce que tu dis à la fin, en conclusion. Tu dis que le, la présence d'un canal carpien est un facteur pronostic dans les amyloses TTR. Est-ce que tu as une euh, explication physiopathologique Pourquoi euh, expliquer donc, euh, ce lien, cette association entre le pronostic dans l'amylose TTR et la présence ou non d'un canal carpien Je n'ai pas l'explication euh, physiopathologique, c'est une constatation c'est-à-dire que le, le, le, les dépôts dans, dans, dans le canal carpien précèdent le développement d'une cardiopathie et donc euh, ça, ça explique que c'est le mauvais pronostic mais le lien physiopathologique le toi euh, dans, pas, dans pas le sens le relier au pronostic est-ce que ça voudrait dire que ce sont des malades par exemple qui ont évolué plus dans le temps par exemple tu vois que de l'histoire en fait et donc ils ont des formes plus sévères d'amylose plus anciennes donc, la ah, ouais. elle progresse lentement comparé à la myloroïde. Ah. Mais, mais je n'est enfin, c'est pas une et, les. On peut, on peut imaginer quand même que le fait d'avoir un canal carpien reflète un processus effectivement, qui évolue depuis beaucoup plus longtemps. Car... Ouais, donc, il y, y a probablement dessous. un biais de... dans, dans l'analyse, dans le sens où. De temporalité, ouais. Ouais, de temporalité, De temporalité et d'ancienneté de la maladie. Ce ouais. qui fait qu'on a une cardiopathie peut-être un peu plus évoluée, même si elle ne se voit pas mmh. beaucoup mmh. C'est une, une des différences par rapport à l'amylose AL qui a sont souvent une, une forme beaucoup plus agressive. Enfin, C'est peut-être une des explications sans que ce soit certain. Il n'y a pas de canal terpien dans la mylose Alors en fait, si ça, ça, ça c'est une donnée qui est hyper intéressante. Parce qu'en pratique, euh, enfin, je, dans nos données, on a un article qu'on euh, qu a soumis. Nous ce qu'on a fait, on n'a pas recueilli que la chirurgie, on a aussi recueilli les symptômes. Et ce qu'on voit en fait dans la AL, c'est que les symptômes du canal carpien, ils arrivent dans, dans l'année où survient la en fait. Et donc, les patients ne sont pas tous opérés parce qu'en fait, ils développent en fait tout en même temps enfin, quand ils sont multisystémiques. Et en fait, ils vont euh, avoir le problème du canal carpien après la cardiopathie. Ils ne sont pas forcément opérés. C'est un biais en fait dans ce genre d'études où si on regarde que la chirurgie. Sans regarder les symptômes, on peut passer à côté enfin, de, de, de la mesure hein, du point de vue scientifique. Mais nous, les amyloses on ont bien des canaux carpiens, c'est moins fréquent, je dirais entre 10-15%, 20%, mais euh, ils ne sont pas forcément opérés en fait. Ils restent symptomatiques et au moment où on lance la chimio, après ce n'est plus trop le contexte d'aller les opérer du canal carpien quand tu as une amylose AL évidemment. Mais il y a peut-être aussi un biais. Et ce qu'on a remarqué aussi dans notre expérience, c'est souvent les, les sujets âgés, euh, notamment les hommes se font pas forcément opérer de leur canal carpien car il y en a qui arrivent avec des déficits euh... donc il faut faire attention de vraiment poser la question sur les symptômes hein. c'est une bonne limite de l'étude effectivement hein? parce que pour pour simplifier la statistique euh, bah, les Italiens se ce sont ouais, c'est ça il fallait que c'était opéré parce que après le, le diagnostic il n'est pas, pas certain mais effectivement ça permet d'expliquer les différences et l'absence la... de canal carpien euh... enfin dans cette étude là du moins de Ouais. Ouais, non, vous, avez euh, nouvelle, euh, euh, vous avez des questions qui remontent dans le chat. Vous pouvez les poser sur Tido. Moi on va les les trans... mais... donc les transmettre. pas de questions à, à... Question. petite question dans pratique quand on a ce genre d'informations... De... Sur la, le caractère antérieur du canal cartien et de la gravité de la maladie. On a plutôt envie de se dire, peut-être que c'est des patients qu'il faudra positionner dans une surveillance particulière sur le plan cardiaque, quand ils n'ont pas la cardiopathie. C'est compliqué à imaginer, vu la fréquence du canal cartien, mais est-ce qu'on pourrait cibler un profil euh, de patients à, à surveiller, on va dire Ils sont à plus haut risque, c'est certain, mais. Je ne sais pas si ça change quelque chose en réalité. Ouais, ça, ça c'est une grande question. Zubida, tu as tout à fait raison. C'est qu'en France, à peu près, il y a 150 000 patients qui sont opérés de canaux carpiens par an. Mm -hmm. euh, et donc, effectivement, si on doit faire un diagnostic anapathe à tous ces patients et les surveiller, euh, c'est enfin, impossible. Quoi. Oui, donc, effectivement, il y a une population à risque. C'est ce que démontre l'étude de Jean-Pierre, c'est que c'est peut-être plus rentable de s'intéresser aux hommes de plus de 50 ans globalement, euh, et qui ont, ont éventuellement des canaux carpiens bilatéraux, euh, comme population probablement plus à risque. C'est-à-dire que chez les femmes, elles font tellement de canaux carpiens que c'est difficile, de, du fait de la, la petite taille des canaux, de les identifier. Et puis on voit que finalement, c'est surtout dans la mylose TTR-1000 que ça survient. Et que finalement, l'amylostéthère sénile, dans les données que nous montrait Jean-Pierre, c'est euh, bah, 10 ans avant, quoi. Euh, la, survie, la cardiopathie qui survient vers euh, 70, 80, quelques années. Donc on peut effectivement trouver une population euh, plus à risque et qui, qui, à qui serait bah, intéressante de, de bilanter ouais, hum. voilà, à partir de 60 ans. ou Alors on a des patients plus jeunes, mais c'est toujours pareil, hein, comment on, on élargit les mailles du comment filet en fait, ou pas. Hein. Ouais, mais un cut-off, trouver un cut-off. Euh, et je pense que dans les années à venir, avec les études qui sont lancées sur les canaux carpiens, euh, notamment celle d'Olivier, on pourra sûrement trouver un, un, un moyen d'identifier euh, le, le, les patients qui devront avoir une évaluation euh, systématique euh, et sérieuse et voir effectivement quand est-ce qu'ils déclenchent la maladie euh, cardiaque. Parce qu'il est possible hein, qu'il y ait deux types de maladies qu'il y ait une maladie qui soit purement tégumentaire, sans atteinte cardiaque. Donc il y a des gens qui ont des canaux carpiens, des dupus. Hein, des prothèses de range, etc., qui développeront jamais de cardiopathie amyloïde, mais il y a des, une population euh, qui, elle, développera une cardiopathie amyloïde. C'est là qu'il faut évidemment traquer. Euh, et je pense qu'on aura la réponse euh, bientôt. Je ne sais pas si Olivier, tu as un commentaire. Hein. Non, je, non, non, j'ai rien de plus. Euh, nous, on n'a pas avancé sur du fait des, des problématiques d'inclusion. Pour le coup, il y, y a plus de questions que de réponses sur la problématique de une question dans le chat qui est la question de est-ce que le canal lombaire est trois à la même valeur que le canal cardiaque C'est pour Julien, ça. C'est pour Julien, pour la suite. Donc, ouais, ça tombe bien, il est 13h45. Donc... <rire> on va pouvoir passer à, à l'autre article. C'est une belle transition. Donc, merci Zubida et merci Jean-Pierre. Donc, on va pouvoir écouter l'article de, de, de, de l'auteur Julien Janteau, qui est cardiologue à Angers, et donc, qui va nous parler du. Le canal Lombaire, c'est à toi, Julien.